Pas vraiment le temps de s'amuser. Normal on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la gueule académique. On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on est. yu GX, nouvelle génération. Et roi à tous, c'est Gabriel. Donc, c'était juste pour partager un petit truc avec vous. Ça, ça, ça m'arrivait pas plus tard qu'hier. Alors je vais sur Facebook, je vois trois cartes qui m'intéressent, des communes, et donc euh, je je m'avance vers la personne et je lui dis euh, tu cherches quoi donc euh, euh, donc je lui envoie la photo de, de, de, de la vidéo des timbres, je lui envoie la photo de mon de card, il me dit qu'il a rien vu, sauf Arthur Christian, sauf que moi quand je fais un échange, je me fie à la valeur des cartes, déjà je fais pas, quand je vends et quand je fais un échange je ne fais pas payer les frais de transport déjà ça c'est clair net et précis je ne fais pas payer parce que ça à part si c'est une grosse commande de 500 cartes hein, où il faut, faut payer 13 euros mais voilà mais sinon je ne fais pas payer des frais de transport parce que c'est souvent 1,66 à 5 euros donc, euh, voilà mais moi quand je fais un échange je me fie à la valeur des cartes. C'est comme si je les vendais, mais je propose un échange. Donc, par exemple, là, je lui demandais trois communes, c'était trois monstres près d'un plan que j'avais besoin. Et il voulait me prendre un archange christian qui avait peut-être, je ne sais pas moi, trois fois sa valeur, je ne sais pas, enfin trois fois leur valeur. Donc c'est comme ça que je vends et c'est comme ça que j'échange les cartes. Je me fie à TCG Market. Et euh, voilà, tout simplement. Donc si toi tu, aussi tu regardes cette vidéo, voilà comment on fait un échange sauf avec les vrais amis mais pour l'instant on ne s'était jamais rencontré par exemple je peux vous dire qu'avec Kurama, Stardust Soshiro, Inusha, enfin Inushama je fais encore euh, c'est un très bon ami certes mais euh, quand je fais un échange euh, je ne regarde pas c'est que quand je vends que je regarde les codes des cartes mais sinon quand je fais un échange je ne regarde pas les codes enfin, j'essaie de faire euh, des choses équivalentes parce que imaginez vous je vais euh, lui échanger une, une petite carte à 1 centime d'euros Et je lui dis, ouais, je te prends une carte qui en vaut 50. Et là, là, ça, là ça ça, vaut pas. Ça vaut pas, vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà comment j'échange les cartes. Je me fie à TCG Market. Donc je dis, eh ben, je, ça, ça vaut tendre que je prenne quelque chose qui vaut euh, la même chose. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo explicative. Voilà. Je vends aussi, donc j'essaie de vendre en ce moment mon lot de... de pour former ultime à 45 euros pièce. Donc j'en ai trois, ça fait 135 euros. Et un access codeur bavard à 50 euros. Voilà, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me mp. Tout se passe par Paypal et j'envoie en civil. Donc euh, voilà. C'est à tout le monde. Hey, hey, le pouvoir est en soi. Nous, toi, moi, c'est pour la victoire qu'on se bat. Que ça le meilleur. Un jour, on s'en souviendra. Oh. Maintenant, passe à l'action. Et tu prêt à jouer des qui tu veux, quand tu veux, dans le monde entier. Allez. Tu veux tenter ta chance. C'est bien, vous l'aider. Okay. Regarde.